Comme la terre au commencement Était informe et vide mis à part Les sémences qui étaient enfouies dans la terre Par ta parole tu séparas Lumière et ténèbres Et tu appelles la lumière jour les ténèbres la nuit Par ta parole tu séparas Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Et tu appelles les dons du ciel Et les éclater Jusqu'à ce que lui est de au commencement, dans la genèse, Et moi aussi comme la terre, Je suis informé vide, mis à part Les sémences prédestinées enfouies dans mon âme Que ta parole se barre à moi Ouais, la jointure, lumière et ténèbres. Oh oh oh. Et qu'elle appelle lumière, l'éternité, et ténèbres l'incrédulité. Jusqu'à ce que je devienne ton Éden, les lieux de ton habitation. Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Alors comme la terre oh, Je suis comme l'argile. Et toi, mon potier, dans mère Donne-moi, Seigneur, la forme que tu veux. taille moi façonne-moi. Toi, mon Michel-Ange. Et crée en moi un cœur nouveau, Seigneur. Prie. Que je devienne ton chef dœuvre Cette pyramide, cette couleur et cette vertu oh. Jusqu'à ce que moi je reflète La vie littérale de Jésus Qui est mon Dans les choses naturelles Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi à ces vieux tempéraments colériques et ses petits péchés collés à ma peau Je lève mes yeux vers les montagnes. Au pied de ta croix pour en retirer le bénéfice rédactrice, qui ont produit pour moi les monts du soleil couchant. Oh toi, mon Gabriel, vol vers moi, et amène-moi les six e buts de ta vie. Viens faire cesser mes transgressions, viens mettre fin à mon péché, expier mon iniquité, amène-moi ta justice éternelle, c'est la vision et les prophètes, et où moi comme ton sein de saint, ton tabernacle est du millénium, je m'abandonne à toi. Non à toi